il y a la grâce mais il y a aussi les œuvres. pour être sauvé il y a deux conditions évidemment qu'il faut faire totalement confiance au sacrifice divin, rédempteur parfait de notre Seigneur Jésus Christ sauveur, mais il faut aussi que cet amour, cette foi là qu'on a en lui produise des œuvres de justice je dis bien des œuvres, des œuvres. dans tous ceux qui disent, ah non c'est la foi qui compte euh, les œuvres ne comptent plus, bon juste vivra pas la foi on est justifié par la foi et non par les œuvres. vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris Abraham n'a pas seulement été justifié par la foi. Il était justifié par la foi et par les œuvres. Mais personne ne peut se justifier uniquement par les œuvres devant Dieu. Si tu n'as que les œuvres, tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu n'as que la foi, tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Les deux doivent être ensemble. Les deux doivent être ensemble pour plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais il tremble. Mais il tremble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Ça veut dire que. Tu as la foi, tu as la foi que Dieu existe, ça c'est avoir la foi. Le démon c'est à la foi, mais le démon ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas les œuvres. Ensuite Josué 5,6 Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner » où coule le lait le miel. Là, c'est très clair, à cause de leur désobéissance, ils ont perdu leur salut et ils ont péri dans le désert. S'il est vraiment indispensable d'être baptisé pour être sauvé, la réponse est oui. Jésus-Christ le dit dans l'évangile de saint Jean, par exemple, au chapitre 3 et au verset 3. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, « Nul ne peut voir le royaume de Dieu. » De versets plus loin, Jésus dit la même chose. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est donc clair, il faut recevoir le baptême pour être sauvé. Et l'on comprend bien pourquoi. Le problème, c'est qu'il est vrai que si quelqu'un veut, Rester avec le Seigneur, personne ne peut le ravir de la main du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui sont négligents. La Bible dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Paul a dit dans Philippiens 2, au verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » ils n'auraient pas utilisé le mot « crainte » et « tremblement ». s'il n'y avait rien à craindre. Qu'est-ce que vous avez comme vie de prière? Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Est-ce que vous la méditez jour et nuit? Est-ce que vous êtes en train de travailler à votre salut ou est-ce que vous êtes négligent? Nous devons combattre pour garder la foi et une bonne conscience. C'est ce que Paul disait à Timothée. Oui, je suis convaincu que c'est possible de faire naufrage par rapport à la foi. Comme dans le cas de ces deux personnes mentionnées par Paul. Il n'y aura aucune raison de tomber. Dieu peut nous garder de toute chute. Que pour ne pas m'entendre dire cette phrase, « Je ne te connais pas, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je serai donc toi mon frère, ma soeur. » Que je tiendrai compte de cette parole. Combien même j'aurais authentiquement accepté Jésus dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt sur VTV. La Bible dit euh, donc euh, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et, et j'aimerais euh, donner euh, trois euh, déclarations maintenant. Écoutez-les bien, et nous allons euh, voir cela. Euh, c'est vrai, il y a des personnes qui ont déjà été sauvées et qui ont perdu leur salut. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des chrétiens nés de nouveau. Ils ne sont plus régénérés. Ils ont été comme déplugués comme en, hein, un, un instrument est enlevé donc de la prise électrique. Voyez, fonctionne plus. Donc, c'est vrai. Donc, je répète, les personnes qui ont déjà été sauvées et qui euh, donc, euh, ont perdu leur salut ne sont plus des chrétiens nés de nouveau, ne sont plus des croyants. Maintenant, deuxième déclaration c'est vrai qu'il est impossible à un croyant chrétien né de nouveau de perdre son salut. Exactement le contraire de ce que je viens de dire. Voyez, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Voyez, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent, et personne ne les ravira de ma main. Donc, mais la condition est là. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Elles sont conditionnelles. Cette fausse doctrine d'être sauvé, et d'être toujours sauvé, incond, inconditionnellement, et eh bien c'est faux. Parce que c'est conditionnellement, c'est conditionnellement à ma marche. Mes brebis, elles me suivent. Voilà la condition. Et personne ne les ravira de ma main. Pour la conversion, il faut devenir évangéliste pour, euh, pour être sauvé Bonne question. En fait, il ne faut pas être dans une dénomination pour être sauvé. Qu'elle soit évangélique, protestante, catholique, adventiste, assemblée de Dieu, peu importe. Témoin de Jéhovah, tout ça. Là. En fait.